Joanne Kaufmann. Chers collègues, il est tout à fait louable que le Conseil régional prenne le relais des départements pour convenir d'un contrat de la filière apicole, pour permettre aux 5 310 apiculteurs amateurs et aux 124 apiculteurs professionnels de travailler et de s'aider d'un commun accord. Ne pas oublier la grande région Grand Est et la deuxième en nombre d'apiculteurs, mais cinquième en nombre de ruches. Nous demandons d'accroître le nombre de ruches. Organiser une aide pour détruire le frelon asiatique pour les petits apiculteurs qui n'ont pas les moyens de payer. Faire un cahier des charges pour la nourriture saine des abeilles. Interdire la mélasse China. Voir pour une AOC de miel, la région a un panel de miel très diversifié. Pourquoi ne pas organiser une fête du miel Cette manifestation serait tournante à travers nos départements. Journée du Beaujolais ce soir. Notre groupe votera pour les deux dispositifs. Merci.